belle journée de l'année. On s'en va à neuf au sentier récréatif. Ça se trouve être des petits sentiers qui sont fournis gratuitement par la ville. Il y a une de, de petite trails vraiment le fun avec des, des beaux petits jumps, des beaux petits gaps. Et il y a un petit bébé bike park, super le fun à rider, il y a une de cool, a des beaux champs de roche, il y a une fucking roche que je veux dropper aujourd'hui parce que j'avais pas les coyonnaises de le faire l'année passée. Fait qu'aujourd'hui, on s'en va faire du trail building là-bas. Fait qu'on s'en va faire ça, mais juste avant, il me faut un café. Fait que, tantôt! Fait qu'en gros, nous autres, on s'est ramassé là-bas. On était à peu près une douzaine de personnes. On a travaillé dans les trails, on a souplé les feuilles, on a raté les feuilles. Euh, on a refait des sauts, on a refait des atterrissages de drop. Ça s'est refait des berms, espèce de, de petit job du printemps normal euh, qu'on fait dans les sentiers. Ça fait qu'on a essayé donner une, une deuxième vie au sentier après la, la grosse ouverte qu'on a eue cette année. Puis euh, ça donne quand même des très très bons résultats. Ça a bien avancé avec euh, toute la gang et puis avec, euh, avec les gars des, des sentiers de Port-Neuf. Ça fait qu'on a fait ça tout l'avant-midi. Alors la suite euh, commence à être temps de sortir les bikes. Fait qu'on euh, a sorti les bikes et c'était le temps de les rider. Hein? Bon, on va ça. Dans un. Ouais. C'est Wow! Sors les jambes! Quand même, hein? Bah, oh, là, tout le monde est déçu. Faut que je recommence à cette heure. Ah, wow! Est-ce qu'on va faire ça? Le port Oui. Tu es capable Oui. Je suis sûr que tu es capable. Juste en touche pour le sol. Pour vrai Oui. Bon, je vais y aller et je vais te filmer. Non. Non Tu veux pas Ah, oh, déjà je... en haut. Veux-tu y aller en premier Tu regardes la vitesse, en vrai c'est un peu trop de chacun. C'est comme le saut. Là. Ouais. Bon. Hop Ah, ah. Ouais, beau la vie, ah. Il y avait plus de gaz à la fin! Ah, ah, ah. Hey, les non, non, me Wow! Le pont! pas le fun! Hex! Euh, ça descend pas si pire. C'est oui. le dans le milieu. Dread, dread dans le Saut milieu. Pas, là, tu... non. ça descend bien. Oui. C'est genre une... Hein? C'est qu'il facile! <rire> <laughs> <laughs> oh hoo oh b uhhh pf guard. <laughs> <laughs> Oh my god! Ah. Ah. Let's go, man! C'est pas super! Si ah! Les émotions! Oui! Ouais, je l'avais déjà faite, mais tu sais, premier run de l'année. Euh Ouais, non, c'est sûr. Tu fais ça à Roche? Non, pas aujourd'hui. J'ai fait de l'asphate en ville deux fois. <rire> pas aujourd'hui à Roche. Oh, ça mérite une bière, ça. Ouf. Oh. Yeah! Yeah! Bon guys, c'est terminé pour aujourd'hui. Euh, très très belle journée, il fait chaud, il fait beau, le gros soleil Je pense que c'est notre plus belle journée de l'année à date On a travaillé des pistes, on a tout euh, balayé le bike park On a refait euh, des landings, des berms, on a mis ça beau On a pris le temps de faire une petite session Puis ce bike park là il est super le fun C'est pas super long, mais tu sais c'est l'exemple parfait T'as pas besoin d'avoir, des sais, de kilomètres de bike park pour avoir de quoi de colombe. Tu sais, autres ont trouvé un beau petit spot, avec un petit peu de déniflé, avec des belles snaps de roche. On fait de croix incroyable avec ça. Fait que, euh, comme d'habitude, un gros merci d'avoir écouté. J'espère que vous allez apprécier euh, qu ce qui va suivre cette année. Ça fait que, euh, si vous n'avez pas encore subscribé, c'est toujours le temps de le faire. Un gros merci pour votre support, j'apprécie énormément. Ça fait que, là-dessus, je vous laisse. Très bonne journée, puis on se voit l'entrée.